Sorti fin août, Samsung a mis en vente une nouvelle édition de son A52, c'est le Samsung A52s. Disponible à 459 euros, il a tout sur le papier pour être un des meilleurs téléphones dans cette gamme de prix, notamment vis-à-vis -vis des autres téléphones 5G. Car oui, ce Samsung A52s est une version 5G. Je l'ai pris en main, je l'ai testé pendant plusieurs semaines, ça m'a permis aussi de tester quelques fonctionnalités de la Galaxy Watch 4. Je vous livre aujourd'hui mon test de ce smartphone. C'est parti A première vue, il est très difficile de distinguer un A52 d'un A52s. Car oui, les deux téléphones reposent sur les mêmes dimensions, sur le même boîtier. Seule une petite différence au niveau des couleurs, car le A52s est disponible dans un nouveau coloris. Le coloris noir que j'ai entre les mains est commun aux deux modèles. C'est le même cas pour le blanc et le lavande. Mais dans la gamme A52s, nous avons un nouveau coloris, le vert morte. Malgré que les dimensions soient les mêmes que le A52, je ne l'avais pas testé. Donc, reprenons un petit peu tout. Successeur du A52, qui était lui-même successeur du A51 et du A50, ce A52S se positionne comme un téléphone milieu de gamme avec des caractéristiques techniques très intéressantes. Au niveau des dimensions, on est sur 159,9 mm par 75,1 avec une épaisseur de 8,4 mm. Tout ça pour un poids assez léger de 189 grammes. On n'est pas loin des dimensions d'un iPhone. 12 Pro Max. Les finitions sont très belles. L'arrière n'a rien à envier aux autres gammes. Nous retrouvons une coque en plastique avec des finitions mat agréables à regarder. L'écran lui aussi est très bien positionné pour un écran de milieu de gamme car il embarque un écran de 6,5 pouces OLED. 120 Hz. c'est la technologie fhd plus super amoled de samsung avec une résolution de 240 par 1080 pixels de permettre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. sur ce milieu de gamme vous allez voir couplé au nouveau processeur permettre d'en faire un téléphone milieu de gamme parfait aussi pour jouer on va y revenir en haut de cet écran de 6,5 pouces super amoled on retrouve un petit poinçon pour la caméra frontale de 32 mégapixels rien à dire du coup sur cet écran toujours impeccable qu'on connaissait sur le a52 en ajustant bien la luminosité il est vraiment très agréable de regarder les vidéos sur cet écran chose qui peut surprendre, on retrouve seulement des boutons sur le côté droit sur la tranche droite du téléphone avec le bouton de volume en haut et en bas le bouton de verrouillage en dessous qui nous permet aussi lors d'un appui long de démarrer Bixby une combinaison du bas et du haut permet de redémarrer ou d'éteindre le téléphone sur la tranche supérieure on a la possibilité du coup de mettre deux cartes SIM ainsi qu'une carte micro SD. Sur la tranche inférieure, on aura toujours l'éternelle prise de jack ainsi qu'une recharge en USB-C et des haut-parleurs. A l'arrière, on retrouve quatre capteurs photo, un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique pour les photos et vidéos, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un portrait de 5 mégapixels et un macro aussi de 5 mégapixels. On y reviendra bien entendu plus précisément dans la partie photo et vidéo de ce test. A première vue on a donc un A52 avec un nouveau coloris possible mais on conserve ce qui a fait la force de son grand frère. Parlons maintenant un petit peu des différences en parlant bien entendu des caractéristiques techniques. C'est la plus grande différence entre le A52 et le A52s. C'est le nouveau processeur. Le A52s propose dorénavant un Snapdragon 778G contre un 750G sur le A52. Le processeur Snapdragon 778G possède une finesse de gravure plus petite avec 6 nanomètres contre 8 sur le A52 et le 750G avec une fréquence d'horloge plus élevée proposant de meilleures performances que ce soit dans la partie calcul ou dans la partie gaming on va y revenir aussi les gamers devraient donc plus se tourner vers ce modèle ayant un meilleur processeur ensuite comme le a52 il intègre 6 Go de mémoire vive 128 Go de stockage interne une batterie de 4500 mAh, supportant la charge à 25 watts et on conserve une résistance à l'eau ip67 on est sur android 11 comme os avec bien entendu la surcouche one ui qu'on va évoquer juste après avec un indice de réparabilité de 8,2 sur 10 on sera donc sur un téléphone avec les mêmes caractéristiques que le à 52 à part quelques améliorations au niveau puissance et processeur parlons maintenant de l'interface parlons maintenant de One UI et de sa version One UI 3.1 c'est le logiciel présent sur ce téléphone basé sur android 11 il s'agit de la dernière version de One UI c'est une interface Vraiment très simple à prendre en main et très fonctionnel, simple dans son design. Elle va vous proposer de nombreuses personnalisations et des fonctions, notamment le multitâche, le système de navigation par geste, la possibilité de naviguer à une main ou encore de garder les touches de navigation qu'on retrouve en haut bas Tout ça va bien entendu être paramétrable dans les paramètres. Additionné à ça, vous allez pouvoir régler et personnaliser votre navigation grâce aux paramètres d'écran en mode sombre, mode clair, la fluidité, le confort visuel le mode d'écran, ainsi que l'ajout d'un Always-On Display. Vous aurez aussi la possibilité de personnaliser l'écran d'accueil et d'installer ou de désinstaller des applications qui ont été préinstallées par Samsung et qui ne vous sont pas utiles. Bien entendu, en swipeant de bas en haut, on va arriver à un menu qui va nous présenter aussi toutes les applications qui ont été installées sur ce téléphone. Vous aurez la possibilité d'utiliser Samsung Pay, si votre banque est partenaire, d'accéder aux raccourcis et d'aller chercher toujours plus loin dans les raccourcis en en ajoutant en fonction de vos utilisations ou en les déplaçant. L'interface One UI vous donne aussi accès au Galaxy Store afin de télécharger des applications qui peuvent ne pas exister sur le Play Store comme par exemple le fameux Health mate monitor de Samsung afin d'avoir notre CG via la montre. Ce store est donc disponible pour les téléphones Galaxy, mais vous pouvez bien entendu passer aussi par le Play Store. La plupart des applications Google sont préinstallées sur le téléphone. Vous pouvez bien entendu les enlever comme aussi certaines applications partenaires comme Netflix, etc. Pour synthétiser, c'est un OS qui pourra s'adapter à vous, à vos préférences, à votre personnalisation et qui est vraiment très simple à prendre en main même si vous venez d'Apple. Avant de parler de ses performances, parlons de son autonomie. Avec sa batterie de 4500 mAh, le A52s peut durée. Dans mes tests, en fonction de son utilisation, en fonction d'une utilisation gaming un peu plus poussée, ou d'une utilisation un peu plus classique, j'arrive sur une autonomie entre 27 et 40 heures, tout en restant configuré sur le mode 120 Hz, donc en passant l'écran sur du 60 Hz, on pourrait durer plus longtemps. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il est compatible avec la recharge filaire 25 watts. Mais ne tombez pas dans le panneau, parce que le chargeur fourni dans la boîte n'est pas un chargeur 25 watts, c'est un chargeur 15 watts. Avec le chargeur 15 watts, on à plus d'une heure et demie pour recharger complètement le téléphone alors que lorsque j'ai chargé mon téléphone avec un chargeur 25 watts on arrivait un petit peu en deçà d'une heure pour moi ça vaut donc le coup d'investir dans un chargeur 25 watts parlons maintenant des performances Les performances de ce téléphone dans un usage quotidien sont vraiment très bonnes, grâce notamment au nouveau processeur. Mais dans un usage quotidien, le A52 savait aussi se défendre. Là où beaucoup avaient trouvé des limites au niveau du A52, c'était lors de l'utilisation de jeux en usage un peu intensif des jeux 3D, nécessitant beaucoup de ressources. C'est là-dessus où le processeur Snapdragon 778G va pouvoir faire la différence avec le 750G. Le A52S arrive à bien se débrouiller pour un téléphone milieu de gamme sur des jeux en ligne. En 3D notamment en fonction des jeux et des ressources qu'il nécessite Ça pourra bien entendu rester toujours moins fluide qu'un téléphone plus haut de gamme ou plus orienté gaming En ne pouvant parfois pas forcément pousser la qualité graphique au maximum Ni passer en 120 ou 60 fps Mais dans la plupart des cas il pourra être vraiment un bon compagnon pour les gamers un petit peu amateurs Qui ont un petit budget et qui veulent un téléphone très bien équilibré un peu en tout Un peu en tout Parlons des photos maintenant Parlons maintenant des photos et des vidéos. Je vous l'ai dit, le Samsung intègre 4 modules à l'arrière. Un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels. F1, 2.2, .2, un appareil photo grand angle de 60 mégapixels avec stabilisation optique f1.8 un capteur portrait de 5 mégapixels et sur la droite on va retrouver un appareil dédié au mode macro de 5 mégapixels f2.4 toujours pas de téléobjectif intégré à ce module mais le capteur 64 mégapixels permet toujours comme sur le A52 de prendre des photos avec une qualité de 16 mégapixels en zoom x2. Comme on peut retrouver chez beaucoup de concurrents l'appareil photo principal de 64 mégapixels Pixels, utilise le pixel binding pour capturer des photos de 16 mégapixels donc moins net que du 64 mégapixels mais plus ajusté et avec une meilleure luminosité regardons un petit peu ce que ça donne sur le terrain en règle générale le capteur principal s'en sort plutôt pas mal que ce soit en haute luminosité ou en moyenne luminosité en basse luminosité on a quelque chose de correct mais sans plus pour ce qui est du ultra grand angle maintenant on retrouve le même défaut que sur le a52 normal c'est les mêmes appareils photo c'est à dire une tendance à rendre les images plus sombres que sur le grand angle normal. C'est aussi logique car le capteur est plus petit. Pour ce qui est du mode portrait, c'est pareil, on est sur quelque chose quand même de très correct. Il est possible de régler l'intensité du bokeh, ce qui permet des fois d'éviter que les contours soient un peu trop flous. Car oui, il est correct, mais si l'élément pris est un peu trop haut, on aura des contours assez flou l'appareil frontal lui de 32 mégapixels permet d'avoir des selfies de qualité et aussi permet d'avoir un mode portrait frontal pour finir au niveau des vidéos il est possible de filmer jusqu'en full hd 60 images par seconde pas de mode 4k et le mode vidéo je vous le disais est stabilisé grâce à la stabilisation optique c'est un plus mais il est toujours recommandé d'ajouter à cela un stabilisateur mécanique à tous ces modes s'ajoute un mode nuit qui pour moi permettrait vraiment Juste de dépanner au vu des clichés qu'il en ressort Un mode macro qui lui est tout à fait correct Puis des modes un petit peu plus farfelus comme nourriture pour prendre en photo de la nourriture Hyperlapse, super ralenti Et des modes pro pour pouvoir régler toutes les configurations de lumière, d'iso, etc Voilà globalement pour le test de ce téléphone Maintenant parlons des points négatifs et des points positifs Quels sont mes points positifs et mes points négatifs Mon premier point positif, ça va être vraiment le design, simple mais efficace, couplé à One UI, on adhère facilement. Le deuxième point positif, ça va être l'amélioration du processeur qui va permettre à ce A52s de vraiment mieux s'en sortir au niveau des situations nécessitant plus de performance, comme le gaming par exemple, ou un multitâche qui serait vraiment très lourd. Pour finir, ce rapport qualité-prix, 459 euros, c'est un téléphone qui se positionne sur du moyen gamme, qui est 5G, avec écran OLED, Bref, c'est un des meilleurs téléphones dans cette gamme de prix pour moi. Quels sont les points négatifs maintenant Je trouve ça dommage de ne pas avoir donné un petit coup de pouce aussi au mode photo et au mode vidéo. Avec une petite amélioration sur les capteurs. On reste sur les mêmes défauts qu'on avait sur le A52. L'amélioration est plus au niveau des performances. Le deuxième point négatif, ça va être aussi l'autonomie. Qui est correcte, mais on aurait pu attendre un peu mieux. Surtout lorsqu'on va y jouer à usage un peu plus intensif. Le troisième point négatif, c'est quand même de proposer une recherche à 25 watts alors que le chargeur dans la boîte ne l'est pas c'est une petite économie mais c'est vraiment dommage grosso modo les amis j'ai vraiment apprécié prendre en main ce téléphone j'ai pas testé beaucoup de smartphones Samsung sur ma chaîne, là c'était l'occasion parce que je m'en suis servi avec ma Samsung Galaxy Watch 4 et c'est quand même un plaisir d'utiliser du One UI il y a plusieurs constructeurs qui proposent de belles surcouches et pour moi One UI en fait vraiment partie, j'ai vraiment apprécié avoir ce téléphone en poche avec la montre au bras, je ne pourrais donc que recommander ce téléphone, je crois qu'il même une petite offre de sortie où il y a une, une enceinte google offerte avec mais dans tous les cas tous ceux qui étaient intéressés par l'achat d'un 52 à la base j'allais acheter un A 52 juste pour faire le test de la montre j'ai commandé la 52 et le lendemain la 52 s était dévoilée donc j'ai annulé ma commande de la 52 et j'ai pris le A 52 S et je me suis dit pourquoi pas aussi le tester sur ma chaîne n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous voulez que j'améliore sur mes tests de smartphone car ce que je suis moins expert que sur les smartwatch donc j'attends vos commentaires en attendant la prochaine vidéo vive à fond vive high tech merci et à bientôt sur ma chaîne